Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous faisons un deuxième pain avec notre nouveau levain. Notre levain chef a été rafraîchi ce matin à 9 heures dans une proportion de 1,5,5, 5, soit une part de levain, 5 parts d'eau et 5 parts de farine. Il s'est écoulé environ 9 heures depuis le rafraîchissement. Normalement, c'est 1,10, 10, 10 c'est 10 heures, mais compte tenu du fait qu'il a commencé à s'affaisser, euh, parce qu'ici, il fait 24 degrés et non pas 22 degrés. Normalement, 1,55, c'est 22 degrés, c'est 10 heures. Dans mon cas, ça a été 9 heures. Il faut toujours s'assurer que la température corresponde aussi pour pouvoir savoir exactement quand le prix le lit. Si votre levain de tout point a déjà commencé à s'affaisser comme le mien, il est temps de procéder au fraisage de la pâte sans tarder. Si votre levain n'a pas encore atteint son point de maturité, attendez un peu. Surveillez-le de 20 minutes en 20 minutes et puis de 10 minutes en 10 minutes. Mettez une bande élastique comme la mienne ici et vous allez voir quand ça commence à s'affaisser, vous allez pouvoir le voir. Lorsqu'il ne bouge plus ou qu'il commence à s'affaisser, il est temps de faire votre pain. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une boule au seigle. Un pain au seigle contient environ 10% de seigle. Un pain de seigle euh, en contient lui 50%. Les pains de seigle du marché sont souvent plutôt des pains au seigle que des pains de seigle. Comme vous n'avez pas tous et toutes de la farine à pain et euh, de la farine de seigle actuellement à la maison, j'ai aussi inséré la liste d'ingrédients pour un pain de farine tout usage dans la fiche synthèse que j'ai utilisée et, euh, et qui sera disponible sur le centre de téléchargement dans mon site. Les étapes sont les mêmes. Pour les boules, j'utilise presque toujours de la farine à pain car elle contient plus de gluten. Le réseau glutineux sera plus fort et ne risque pas d'être endommagé par une plus grande quantité d'eau. Les farines tout usage vont quand même donner un résultat acceptable. Mais la mie peut être moins alvéolée et le pain peut manquer d'ampleur. Consultez mon article sur les types de farine pour savoir où vous voulez procurer. Alors on commence. La recette exige euh, 117 grammes de levain de tout point. Vous allez voir le levain. Il sent particulièrement bon, ça sent fruité. Alors 117 grammes. 115, quand on est si près, on fait juste comme ça, 117, exactement. Alors, le reste de votre levain, comme on ne fera pas de pain tous les jours, on le met au frigo. Ensuite, c'est 251 grammes d'eau. un petit peu d'eau, ce n'est pas long. 251. Vous pouvez aussi remplacer un peu d'eau par du miel. Par exemple, 15 grammes d'eau, vous le remplacez par 15 grammes de miel. Ça peut donner un léger goût. Vous pouvez utiliser de la mélasse, vous pouvez utiliser du sirop d'orge. Voilà, on brasse bien comme il faut. Et maintenant, on va mettre la farine. Donc, moi... Dans mon cas, j'ai 331 g de farine à pain, 43 g de farine de seigle, une cuillère à thé de graines d'anis moulu et une cuillère à thé de graines de carvie entière, plus 7 g de sel. Pour la farine, le pain à la farine tout usage, c'est 381 g de farine tout usage, 7 g de sel tout simplement. Alors, on va mettre ça dedans. Pourquoi j'ai choisi une boule aujourd'hui? Tout simplement pour vous permettre d'apprendre à faire le boulage. Donc, plus vous le faites souvent, plus vous allez apprendre à le faire rapidement et bien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en boulangeant qu'on devient boulanger. C'est un pain qui est hydraté à 71,6 pour le... Le pain euh, au seigle, le pain à la farine euh, de tout usage, c'est 68,5. Pourquoi il y a une différence? Parce que les farines sont différentes. La farine tout usage absorbe moins d'eau et euh, supporte moins une grande quantité d'eau que la farine à pain. Pour obtenir à peu près la même pâte, il faut mettre un peu plus d'eau si on utilise une farine à pain et si on utilise de la farine de seigle. Donc là, je vais y aller avec les mains. Dans le fond, donc on va, on rate. Le rack le tout, c'est fantastique pour ça. Ça permet vraiment d'aller chercher tout. Lorsqu'on cherche, maintenant, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Alors, on fait juste coincer comme ça pour s'assurer qu'il n'y en a pas. En principe, elle devrait être belle. Je vais faire de l'autre côté aussi. Et là, on peut y aller avec le pouce comme ça, juste pour voir. Quand c'est hydraté euh, autour de 70, c'est plus facile. On peut vraiment bien voir s'il si y a des grumeaux ou non. Donc. La farine de seigle est difficile à trouver. Euh, moi, je la trouve dans un magasin spécialisé euh, d'aliments bio. IGA la vend parfois, mais c'est difficile. Ils n'ont pas un approvisionnement régulier ici en région. Peut être qu'à Montréal, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je vis dans l'Outaouais et dans l'Outaouais, c'est un peu compliqué. Alors ici, dans la région de l'Outaouais, c'est à la boîte à grains que je prends la farine de seigle. Mais vous pouvez la trouver dans d'autres endroits euh, un peu partout sur le, votre territoire. A noter que la farine de seigle ne contient que 8% de euh, gluten, comparativement à 11% euh, pour la farine euh, tout usage et à 13% pour la farine à pain. Donc, on va mettre dans le bac à pâte la pâte. vérifie toujours s'il n'y a pas encore des grumeaux. Normalement, ce qu'on fait, on met un peu d'eau. On met un peu d'eau dans un bol comme ça et on met le couvercle. Pour ceux qui, euh, qui sont équipés d'une étuveuse comme moi, il suffit de mettre de l'eau dans l'étuveuse. Je vais vous montrer tout à l'heure. c'est dans ça que je vais mettre la pâte, tout simplement. Alors. Je vais mettre le couvercle. Et elle va rester comme ça, 30 minutes. Alors, on est déjà rendu à l'étape euh, du premier étirage. Comme toujours, on se mouille un petit peu les mains. On va aller la décoller. Et on l'étire le plus possible. Comme elle est plus hydratée que la, euh, la focaccia, c'est plus facile de l'étirer. Donc on les, tire, on les tire, on les tire, on les tire, on la retourne. Et si on a besoin de se mouiller, on se remouille les mains. Et on les tire. Et on les tire de ce sens-là pour la retourner. Et on vérifie en même temps s'il n'y a pas des petits mottons, des petits grumeaux en quelque part. Alors, voilà le premier étirage. Donc je remets la pâte dans les tueuses. Ceux qui n'en ont pas, mettent le petit verre ici d'eau et mettre le couvercle. Nous sommes déjà rendus au deuxième étirage. Comme toujours, on se mouille un peu les mains. Et on étire. On étire. Si on avait un petit peu sur les mains, ce n'est pas, pas la fin du monde. Et le dernier point, on l'étire et on roule. Bonsoir, il est déjà 8 heures, donc euh, c'est la fin du pointage, mais on va faire avant le troisième tirage. Bonjour, on est samedi matin, il est 8 heures, et puis on s'apprête à faire le pré-façonnage de la pâte. Avant de déposer la pâte, on va faire un coup de farine, donc on prend un peu de farine et on c'est vraiment à peine, mais c'est suffisant pour que la pâte euh, ne reste pas collée sur euh, le comptoir. Voici la pâte. Elle est magnifique. Elle sent particulièrement bonne. Et on la laisse se détacher. Alors, dans le préfaçonnage, ce qu'on veut, c'est lui donner une forme. Sans euh, le, lui donner la forme définitive, on veut resserrer le réseau de l'uténant. Donc, tout ce qu'on va faire, vous voyez, ça s'en vient très bien. Tout ce qu'on va faire, c'est de étirer un petit peu. Donc, on étire, on étire, on étire de ce côté-ci, on étire de ce côté-ci, on étire ici, on étire ici. On fait les coins et on retourne, tout simplement. Ensuite, on la recouvre tout simplement d'un linge à vaisselle. Et on attend 15 minutes. L'horaire est assez flexible. Il faut savoir qu'une heure au frigo correspond à la température ambiante à environ 10 minutes. Donc, si on la sort une heure plus tôt, on peut la faire euh, faire l'après 10 minutes de plus, tout simplement. Alors, on se revoit pour le façonnage. Il reste environ 5 minutes de détente. Ça serait le temps d'enfariner de le bâton. Alors, voici comment. Alors, on a un saladier, on a le bâton. Compte tenu du fait que c'est un pain au seigle, je vais mettre de la farine de seigle que j'ai mis dans une petite passoire, qui n'est pas fine, et qui est parce qu'une passoire trop fine ne permettrait pas aux, euh, aux grains entiers de passer. Et on en met un peu partout. Je ne recommande pas à tout un chacun d'acheter des euh, bannetons. Mais si vous prévoyez faire du pain régulièrement, c'est un investissement qui vaut la peine. J'inclurai dans la case de description de cette vidéo le lien vers Amazon pour acheter deux bâtons comme ça. Ces bâtons-là sont très utiles. Et le, les bâtons viennent aussi avec un racle tout. Donc, je vous suggère si vous voulez faire du pain régulièrement. Alors voilà, c'était comment fariner le bâton. On est maintenant rendu à l'étape du façonnage. Pour le façonnage, il va falloir se mouiller un petit peu les mains parce que la pâte est un peu humide et elle va coller. Alors, ce qu'on fait, on rentre la main en dessous et on pousse en mettant sur l'autre. Donc, ça permet de bouler. C'est difficile, c'est un mouvement qui est difficile. Il faut, faut vraiment rentrer en dessous. Moi, je suis gaucher en plus, donc ce n'est pas facile pour vous l'enseigner. Mais normalement, ça se fait aussi rapidement que ça. L'autre méthode qui est plus simple, vous faites tout simplement diriger vers vous, vous la tournez et vous redirigez vers vous, vous la tournez, vous redirigez vers vous. Alors, l'important c'est que ça fasse une belle boule ronde. Par la suite, on la dépose dans le bâton. Si vous n'avez pas de bâton, vous la mettez sur une plaque et euh, une plaque chemisée de papier parchemin. Donc, vous la mettez à l'endroit sur, le, sur le papier parchemin. Et dans le bâton, on la met à l'envers. Alors là, on va mettre un peu de farine euh, sur les côtés au cas où ça pourrait coller. Et on en met un petit peu sur le dessus pour éviter que la pâte sèche. Alors, si vous n'avez pas des tubeuses, comme beaucoup d'entre vous, tout simplement, vous pouvez mettre un verre à côté et la mettre comme ça, fermé comme ça. L'autre possibilité, c'est de mettre un grand bac à l'envers par-dessus. Vous voyez. L'autre possibilité serait de mettre un grand sac de plastique par-dessus, tout simplement, pour éviter que la pâte euh, croûte. Alors, c'est parti pour deux heures. Donc, pendant deux heures de temps, je, la pâte va lever. Au bout d'une heure, on va ouvrir le four. On va le euh, monter à 500 degrés euh, Fahrenheit. Rebonjour, ça fait à peu près deux heures que le pain est en après. On va vérifier s'il est prêt à faire cuire. Ça peut durer entre 1h30 et 3h. Idéalement, c'est deux heures, mais ça dépend toujours de la pâte. Donc, on, on va vérifier tout de suite. Pour vérifier, on fait ce qu'en anglais disent le poke test. Donc, c'est un test où est-ce qu'on fait une... On rentre un doigt à l'intérieur de la pâte et on le ressort. Puis on, on vérifie combien de temps ça prend avant que la pâte revienne à son, à son point d'origine. Alors, si je fais, vous voyez comment ça prend du temps à revenir. Et ça laisse une, une marque. On voit encore les marques. Donc ça, ça veut dire qu'elle est prête. Donc elle est prête à enfourner. Donc on y va. Je vais chercher ma pelle en enfourner. Comme c'est un pain au seigle, je, je mets de la farine de seigle sur ma pelle pour la recevoir. Et j'en mets aussi sur le dessus de la pâte pour m'assurer que ça ne colle pas. On met notre main ici sans y toucher vraiment, sans mettre de pression. Et on va le baisser sur notre main et ensuite on glisse. C'est la façon de s'assurer que notre pâte. Regardez le beau dessin que fait le bâton. Alors, le bâton permet de faire un vrai beau dessin professionnel. Compte tenu qu'elle a du, euh, de, du seigle, je vais laisser euh, au complet la farine qui est sur le dessus pour garder le beau, le beau euh, dessin. Alors, je vais faire une, une, une grigne en dièse, une coupe en dièse, donc quatre grignes. Une ici. Excusez-moi, elle a un petit peu plus que je pensais. Une ici. En dièse, donc, une comme ça ici. Et comme ça ici. Et une dernière ici donc on est prêt à enfourner la pierre est chaude c'est à 500 degrés depuis plus d'une heure on met la on dépose lentement le pain on le va un peu d'eau et on met la soir par-dessus. Cette fois-ci, j'y vais par la soir. C'est mon mode privilégié de cuisson. Alors ça va être 15 minutes à 450 avec la soir et 15 minutes sans la route histoire. La première étape de la cuisson est terminée donc on va enlever la soir. Alors c'est chaud. Et voilà, la belle boule, elle est magnifique. Donc, euh, on la laisse 15 minutes de plus. Et on va la sortir Donc 15 minutes de plus, toujours à la même température. Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau! Je ne sais pas si vous voyez la décoration que fait le bâton. C'est... Ça qui rend un pain aussi beau. Alors, il est magnifique. Donc, ce qui reste à faire, c'est de cogner dessus et ensuite de nettoyer. Alors, on va le tourner à l'envers. Donc, c'est ce bruit-là qu'on entend qui est cru, qui est très bon. Et on va euh, passer de... le pinceau pour enlever le surplus de farine. Si on ne l'enlève pas, ça peut créer euh, un milieu propice à l'établissement de moisissure. C'est pour ça que je l'enlève.